Les fous rires Mais quel fous rire Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Action <rire> C'est l'histoire de Rachel, qui a une trentaine d'années, qui est un petit peu perdue dans sa vie, qui n'a pas de travail, pas de, pas de relation, pas, qui, est pas très, voilà, qui est un petit peu flottante et qui vit en colocation avec son meilleur ami, dont elle va progressivement tomber amoureuse. Et sa vie est commentée en direct par deux commentateurs de foot euh, qui vivent sa vie, vraiment, enfin la vie de Rachel à la façon d'un match euh, hyper intensément, là où sa vie est parfois un petit peu euh, molle. Et à la base, c'est une série euh, norvégienne qu'entre Chien et Lou enfin, m'a demandé d'adapter, moi et ma co-auteur Marie Lelon. Et donc voilà, on s'est amusé à faire ça, c'était très chouette. Le format norvégien, à la base, c'est un personnage masculin qui est aussi un peu un loser comme ça, mais c'est pas du tout la, la même chose. Euh, et donc on a décidé d'en faire un personnage féminin, euh, voilà, parce qu'on trouvait ça bien et qu'on adore Pauline Etienne et qu'on voulait raconter ça du point de vue d'une fille. Euh, c'est une jeune trentenaire euh, bien de sa génération, je trouve, qui a du mal à trouver sa place, euh, qui a du mal à trouver un boulot, qui a euh, sentimentalement, c'est un enfer et euh, son un truc qui est très compliqué avec elle, c'est qu'elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Mmh. Et c'est okay. ça qu'il n'y a pas de filtre, du tout. Le personnage, ben c'est un, <coughs> un, un commentateur assez aguerri euh, qui... Euh, euh, voilà, à qui on ne la fait pas, quoi, qui a tout vu, qui a tout entendu et qui a parfois des... enfin souvent d'ailleurs des idées euh, plutôt arrêtées. Euh, oui, il est plus expérimenté, un peu plus âgé que l'autre. C'est pas du tout un ancien sportif, c'est euh, ouais, un, un mec qui, qui, euh, qui dit ce qu'il pense aussi et qui pense pas grand chose. <rire> <rire> qui, qui, qui est d'un autre monde quoi. Il est dans un autre monde. Euh, bah Adrien, c'est un commentateur, lui, qui est un ancien sportif. Euh, donc euh, très jeune fringant, euh, qui fait bien attention à comment il se tient, comment il parle, et tout ça. Et qui a un petit qui a un petit crush pour, euh, pour le personnage de Rachel. Donc, euh, du coup, euh, il, est très, euh, il est très respectueux de, de, toute sa, de tous ses problèmes, de tous ses questionnements, de tous ses luttes. On a vraiment fait euh, pas mal de casting, en fait, avec Sébastien Moradilos, euh, avec qui je travaille, moi, personnellement, pour mes autres projets. Et on a vraiment cherché des comédiens, comédies, et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ce sont souvent des comédiens qui ont un peu l'art du contrepoint, comme ça. Euh, et en fait, jouer la comédie, c'est souvent être sérieux. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à la situation de base qui est, qui est comique. Et en fait, ici, là, on est plutôt sur du jeu naturaliste et on travaille le rythme, donc euh, les contrepoints. Et euh, par exemple, euh, comme on a deux commentateurs, toujours qu'un soit un peu différent de l'autre, mmh. euh, un peu déphasé. En fait, c'est ça, la comédie, c'est vraiment du contrepoint, que ce soit à l'image, dans le jeu, dans le son. Et, euh, et voilà, donc si on a des comédiens qui jouent la comédie et, et qu'on joue avec ces outils-là, euh, la comédie advient assez, assez facilement en fait. Et, et puis il y a de, de, de, vraiment de chouettes guests aussi, euh, qui sont venus de, ouais. de camarades qui sont venus nous le rejoindre. L'espace euh, a... d'un épisode, quoi, donc ouais. une journée. Et il faut aussi parler de, de Douglas, ouais. Douglas de qui est formidable. Qui joue le rôle de Joseph, mon colocataire, dont euh, mon personnage est follement amoureuse. Et et qui est très particulier aussi. Qui est un jeune trentenaire aussi, sculpteur. mais est presque <rire> une caricature de... De, de, de, de l'artiste contemporain. De l'artiste contemporain, exactement. Oui, il est chouette. Et aussi, en fait, c'est très drôle parce qu'eux deux sont au théâtre, en fait. Oui. Puisqu'ils ben oui. sont dans la cabine et ils assistent à toutes les scènes. Mais c'est drôle parce que ça, ça pour le coup, c'est un truc que je n'ai jamais fait, qui m'est jamais arrivé, de pouvoir être spectateur de la scène qui se tourne. Oui, hey, tout un en jouant. Le concept est très intéressant. Ouais. Est très, du coup, euh, je très trouve soudé. que ça nous a un petit peu euh, soudés parce que... Ah, mais est... Moi, quand ils sont pas là, ils me manquent, en fait. <rire> je te jure. Ce matin, on a fait une scène sans jeu, j'étais je là genre, c'est nul. Que... Parce qu'en fait, tout se tourne en même temps. C'est pas euh, d'abord elle qui... D'abord la scène, euh, la comédie, et puis ensuite nous. C'est vraiment, euh, elle parle et puis on intervient, et puis elle parle, on intervient. Et pour elle, c'est un exercice difficile ouais. aussi parce qu'elle continue à jouer en mettant des temps de pause, mais qui sont des temps de jeu pendant lesquels nous, on intervient. C'est un exercice à peu particulier. Euh, je pense que ce n'est pas euh, une série qui est euh, faite pour les fouteux, mm -hmm. pas spécialement dirigée pour les fouteux. cest euh, Pas pour les enfants non plus. Pas pour les enfants non, non plus, pas pour les fouteux, mais c'est pour, pour euh, tout le reste, en fait. Le reste y compris les footeux mais pas seulement vous voyez ce que je veux dire ouais. ou pas ouais. oui c'est juste que ça réutilise tous les codes de, voilà. du foot genre les arrêts sur image les, les arrêts avoir... de jeu les commentaires tout ça mais ouais. pas plus loin quoi ouais. elle et fait pas de foot quoi si vous êtes euh, un grand fan de foot etc et que vous dites ouais mais ça c'est pas normal euh, allez, me <rire> <rire> allez vous faire foot qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.